Oh il tan a Oh pas ruine Contrairement euh, à... ce qui se passe dans l'âme des modérateurs en ce moment. Pam pam pam Oh, OK, Oh. Il faut. Je qu'on veut c'est plus loin, hein. Tu vas être... Il est où le dernier Mais... 1... 2... Mais attends, il est où le dernier On est 4 1... 1... Mais... Il est dans un placard Mais qu'est-ce que tu fais le dernier Il est où 1... Merci Light Virgil, merci pour les 14 mois, merci infiniment. Très très grand merci à toi, très très cool, merci infiniment pour ton N investissement dans la chaîne, merci beaucoup. Bon amateur, merci pour ton raid, trop cool, merci infiniment. Bou Oscarie. Très, très cool, bienvenue aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes. Au passage j'ai fait deux moteurs. Est-ce que ça compte vraiment Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Les je sais pas trop ce qu'il a. J'ai l'impression qu'il boit l'huile de, de sa transeau. Voilà. Je ne me sens pas concerné par cette. Euh... Gratuité. Je dois monter. C'est toi, toi, comme toujours. C'est pour la semaine. Il n'y a pas de problème. Hein. Merci beaucoup, Armata. Bon courage à toi. Il doit chercher dans le placard en haut. Oh oh, bah... oh il est là dans un placard da da da Non. Voilà. Je peux pas faire tout le travail hein. Ah si, en l'occurrence <rire> Est-ce que ça change quelque chose C'est vache, Ça va hmm. Bam, ban, dan, dan. Non, t'inquiète, il est occupé quelqu'un d'autre Voilà. J'espère que la Meg... va se soigner, hein. Ça me ferait plaisir. Il joue peut-être RP, c'est vrai. Genre euh... Ah Mais il l'a eu dans un placard Sans deck En 2021, on a encore ça. Ok. On va à la vôtre. 3, 2, 1, cro crochet. Crochet, crochet, je vais t'accrocher. Prends ton temps, hein. Voilà, merci il va venir là, il va donner un petit coup sur le moteur, là. Ah, il va peut-être me coller dans le placard. Je ça Non Non Je retire ce que j'ai dit sur les placards. Enfin, je retire ce que je retire. Il est parti, le monsieur, avec le tablier, sans aucun vêtement en dessous Ça, wesh. Non, reste pas là, Il y a le matou, j'ai le matou en feu. Quelqu'un peut aller l'aider Oh non, quelqu'un, euh, je suis trop loin. Je peux pas, moi. Je peux pas. Un, deux moteurs, je peux pas. J'arrive trop tard. Oh, quelle horreur. Le mec, il est mort. Euh... Mais quelle horreur. C'est toujours triste quand ça arrive. Toujours très très triste. Regardez. Tristesse. C'est magreg. Je suis caché. Regardez, je suis caché. Ouais, ok, ouais. Oh Je vais aller loin, c'est quoi. Je vais faire mon truc. Je vais trouver un autre moteur. Viens, viens Viens, viens, viens, viens Viens sens qu'il y a un moteur à tout droit de la mazou, non Et où le troisième Oh non, un deck 1, 2... Et où est le dernier moteur Où est le dernier moteur Un moteur là. Tu m'as vu, tu m'as totalement vu. J'ai déjà vécu ça. Hein. J'ai vécu cette scène. Très controversée. Du cinéma. Euh, italien. Non, tombe pas, s'il te plaît. Fais durer le suspense. Tombe pas du premier coup. Non Pourquoi tu fais ça Pourquoi elle fait ça Sans deck C'est quoi cette Chase Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe <médicte> Oh Quel horreur Sans deck... Euh... Regardez, cette vue sur le ciel étoilé. <rire> tu fais ça sur quoi hein Qu'est-ce qui se passe Tiens ah, il va revenir là. Hein. Bien sûr que tu vas revenir là Oh non oh non en plus je te bloque, je suis pas gentil, pas gentil. Non non je vais tomber comme un caca Pff Ok. Eh bien, je suis pas tombé tout de suite. Et ça c'est fort agréable. Non, non, non. Non J'ai tombé Non Au secours On va me donner un coup de... <rire> Je crois qu'on est tous les deux perdus en fait. Mauvais plan. Oh <rire> Une citrouille Pourquoi elle a pas fini matin Je vais me cacher. Il faut demander. Ouais. Ok. Ok là-bas. Ok. On pas de porte de sortie par là. Hein être en face. Je sais plus. J'ai perdu mon orientation là-dessus. Faut que je fasse tout le tour maintenant. Nous avons les deux portes qui sont assez proches. Ouais. J'ai pas oublié l'autre. Hein. Ok. Non, non. Ouais, il surveille, hein. Ok. Non Ah, je vais mourir. Non, je vais Mec, j'espère que t'as ouvert la porte. Si je meurs comme ça, ce sera ma plus belle mort, mais ce sera injuste. Non, il l'a fermé. Ok. Ok, je vais tenter. Hein. Allez. Non, je vais pas y arriver. Trop loin. Ouh. Trop loin. Je le méritais pas. Mais c'était beau. C'était beau Je l'ai tenu tout le long Je l'ai tenu tout le long. GG, lui GG. Je suis quand même. Hein Je suis quand même arrivé. En tête de classement. En étant mort.